Bonjour les amis, cette semaine je vous propose une nouvelle couleur modèle nommée Caldo Giallo Evros. Cette couleur est basée à 90% sur la couleur proposée au catalogue Lamborghini, à savoir le Giallo Evros. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos de couleurs modèles et de laisser un like si celle proposée vous plaise. Avant de commencer,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 Vous validez, vous ressortez. Ensuite allez dans Couleur principale, Métaux, sélectionnez Or pur, vous validez, vous ressortez. Vous allez ensuite sur Métalliser. Vous allez rester 4 secondes. Vous ressortez. Et vous allez ensuite sur le menu Plaque. Vous sélectionnez une des trois premières. Vous validez vous ressortez. Retournez sur Peinture. Couleur principale. Nacré, et vous allez sélectionner la teinte orange. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur Crew, vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez dans Couleur secondaire. Crew, vous validez, vous ressortez. Et voilà, désormais, vous avez la teinte Caldo Giaro Evros sur votre carrosserie. Thank mm -hmm. you.